En l'an 2024, la Terre est placée sous l'influence de la musique. Les clubbers ne s'arrêtent jamais de danser. Pour faire face, une nouvelle race de police est arrivée les Robots Highway. Attention, ils débarquent sur le Dance Floor.